En élevant nos pensées vers Dieu notre Père, intelligence suprême et cause première de toute chose, et aussi tous ces bons esprits qu'il nous envoie en permanence, notamment l'ange gardien ou le guide spirituel de chacun de nous, qui n'attendent de nous que ben, un peu de travail, un peu d'études, d'élévation de pensée, pour assurer une meilleure syntonie avec eux et ainsi pour qu'ils puissent mieux nous inspirer par l'inspiration, par l'intuition, par la voie de la conscience et nous aider dans notre travail et dans nos missions que nous avons programmé de réaliser dans cette vie. Donc nous les remercions de cette occasion de pouvoir être réunis aujourd'hui pour de, pour ce nouveau cours que nous puissions bien comprendre ces enseignements, les mettre en pratique, qui puissent être utiles pour notre évolution morale et que nous puissions donner l'exemple autour de nous, et nous pensons aussi à tous les esprits qui peuvent être parmi nous, que ce soit des esprits familiers, amis, ou que ce soit même des esprits qui cherchent à nous dévier de cette voie, auxquels ben, ces enseignements feront aussi du bien, et sur lesquels nous appelons la miséricorde de Dieu. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes le 23 janvier, euh, nous sommes euh, toujours dans ce module 1, Introduction à l'étude du spiritisme. Et aujourd'hui, nous verrons euh, points principaux de la philosophie spirit. Oui. Donc, euh, Kardec, quand il a écrit le livre des esprits, il a euh, dans l'introduction euh, expliqué comment le spiritisme était venu, pourquoi le mot spiritisme, hein, c'est ce qu'on avait vu un peu la semaine dernière. Et il a aussi fait un résumé. Dans, dans l'introduction, ça fait, je sais pas, deux pages, c'est vraiment très, très vite lu. Et là, ben, il y a tous les points principaux, tous les points fondamentaux de la philosophie spirite. Et on va voir, c'est assez. Donc, c'est l'item 6 de l'introduction. C'est assez impressionnant parce que tous ces points principaux qui ont été établis, donc, euh, dans ce livre, il y a en 1857, hein, donc il y a 160, euh, si je ne me trompe pas, euh, 5 ans maintenant, hein, ou 4 ans, eh ben, euh, on verra que euh, il, tous les points qu'il avait listés aujourd'hui ben, sont tout à fait encore valables. Personne n'a jamais euh, démontré que l'un ou l'autre de ces points ne s'applique plus ou est faux. Et donc, ça, c'est quelque chose quand même assez remarquable, hein, puisque le spiritisme, comme on l'a vu, c'est quand même, euh, entre guillemets, une science nouvelle. Et les sciences nouvelles, ben souvent, bon, il y a des, des petites corrections, il y a des trucs à reprendre, des trucs à ajuster avec le temps. Hein. Les, les, les idées avec l'évolution des recherches, ben on se rend compte qu'il y a certains points qui avaient été définis au départ qui ne sont pas tout à fait justes. Et puis là, ben vous verrez, hein, on peut en discuter ouvertement et, et librement. Euh, ben, quels, parmi ces points fondamentaux de la philosophie spirite lesquels aujourd'hui ne sont plus valables et vous verrez qu'il n'y en a pas beaucoup hein. voilà donc euh, parmi ces points, donc, on a l'existence de Dieu donc c'est la question numéro 1 du livre des esprits hein, créateur de l'univers, le monde spirit dans la première partie des, toujours du livre hein, qui est habité par des esprits désincarnés, donc on a le monde corporel et le monde spirit, l'incarnation et la réincarnation des esprits sur la terre et dans d'autres mondes, Donc encore un, un, un point fondamental qui avait été établi à l'époque hein, et que, sur lequel Kardec, il avait un peu buté au départ et moi aussi, hein, je dois vous avouer, qu'on qu qu a un esprit, je veux bien, mais qu'on qu se réincarne, voilà, ça, ça va un peu trop loin, quoi, mais bon. Après, avec le temps, ben, on se rend à l'évidence des arguments, de la phénoménologie, etc. Euh, L'amélioration progressive des esprits, donc c'est l'évolution, la loi d'évolution, hein, qui franchit les divers degrés de la hiérarchie spirite jusqu'à atteindre la perfection morale. Donc la hiérarchie spirite, c'est euh, les, les différents niveaux des esprits. Hein. Vous avez les esprits inférieurs ou, pri ou primitifs, quoi, ou après les esprits euh, jusqu'aux purs esprits en haut de l'échelle. On parlait de Jeanne d'Arc tout à l'heure, elle n'est peut-être pas encore pure esprit, mais elle, est, elle en est pas loin, en tout cas beaucoup moins loin que moi. La relation constante entre les esprits désincarnés et les hommes, donc qui sont des esprits incarnés, c'est l'influence des esprits sur les êtres, sur, sur, sur le vivant, quoi. les esprits nous, nous influencent pratiquement tout le temps, beaucoup plus qu'on ne le pense. Hein. Dans, dans je crois c'est dans, bah oui, dans le livre des esprits oui dans le livre a même écrit souvent c'est eux qui vous dirigent hein, c'est vrai ils nous mènent par le bout du nez surtout quand on se laisse faire hein, d'ailleurs euh... <coughs> et donc c'est pas toujours des bons esprits qui nous mènent par le bout du nez l'existence du père esprit enveloppe semi matériel de l'esprit donc qui sert d'intermédiaire donc entre l'esprit et le corps hein, c'est ça c'est le père esprit qui permet le développement du corps physique selon un modèle prédéfini. Et c'est aussi le père-esprit qui sert d'interface entre l'esprit qui est immatériel et le corps physique. C'est le père-esprit qui permet euh, comment dire, de lever le bras, enfin, d'agir, de parler. Euh, les, les, ce qu'on entend retourne à l'esprit, analysé là-bas et revient sous forme de réponse, vous voyez tout ça, ça passe chaque fois euh, par l'intermédiaire du Père-Esprit. Ça ne pourrait pas aller directement du corps jusqu'à l'esprit. Euh, et les enseignements moraux des esprits supérieurs, hein, qui peuvent se résumer avec ceux du Christ dans la Maxime évangélique, faites aux autres ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous. Donc, <coughs> voilà en fait le, le, le résumé de ces points fondamentaux de la philosophie spirite. Donc, si vous en voyez un dans cette liste qui, qui aujourd'hui, n'est plus applicable ou qui a été démontré comme étant faux ou qui est dépassé, ben, dites-le. Voilà. Euh, pour l'instant, enfin, voilà, c'est ce qui est remarquable. Hein, est quand, on, pas, quand on utilise les, les, les notions d'épistémologie, hein, de méthodologie scientifique, le, comment dire, ces points fondamentaux constituent le cœur du paradigme Spirit. Hein, et ce, et ce cœur euh, d'un paradigme scientifique, en général, c'est lui qui évolue avec le temps et qui, euh, de temps en temps, euh, il y a des crises, et là, paf, il y a une révolution scientifique, on change de paradigme. Et bien, vous voyez que le, ce noyau de principes fondamentaux euh, du paradigme spirit, il est extrêmement stable et c'est quelque chose qui est remarquable, hein, parce qu'on a vu ben, Newton… Euh, il a été revu par Einstein, etc. La relativité aujourd'hui, ben, ça commence à… Il euh, y a beaucoup de… de le paradigme d'Einstein Einstein, hein, qui, qui dé, décrit bien la matière, mais de plus en plus, les scientifiques se rendent compte qu'il y a autre chose que la matière. Donc, on est encore à l'aube d'une révol, nouvelle révolution scientifique pour qu'on a changé donc, de, de ce paradigme qui, qui ne couvre que la matière vers un paradigme, on, on l'espère en tout cas, plus large, qui couvrira la matière et au moins, je dirais, la semi-matière comme le père-esprit. Voilà, ce sera un pas en avant, le fait d'admettre qu'il existe d'autres formes de matière que celles euh, qui sont couvertes par les lois de la physique actuelle. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à ce stade Oui, Charles. Euh... Moi, je voudrais. Bon, je comprends ce qu'est l'esprit, je comprends ce qu'est la matière, mais c'est la semi-matière. Moi, j'ai un peu de mal avec ça. Qu'est-ce que c'est qu C'est de, de l'ectoplasme C'est ce périsprit Qu'est-ce que. Moi, j'ai toujours un peu de mal avec ça, quand même. Est-ce qu'il y a. Tu sais, s'il y a des, des études de. Enfin, des... des livres où il y a des études sur le périsprit Oui. Oui, oui, oui, oui, bien sûr. Enfin, il, y en a, il y en a beaucoup même. Alors, bon, c'est vrai qu'il y en a beaucoup euh, au Brésil. Au Brésil, il y a, il y a un bouquin qui est Zalmino Zimmerman, hein, que j'avais connu, qui s'est désincarné depuis, qui fait, je ne sais pas, dans les 6 ou 700 pages, uniquement sur le Père Esprit. Bon, c'est malheureusement en portugais, on n'a pas le traduit en français, mais il fait vraiment le... le comment dire encyclopédiquement, hein, le relevé de toutes les études, de tous les livres sur le Père-Esprit. Après, euh, il y a eu beaucoup d'études sur le, sur le Père-Esprit qui ont été faites par, euh, même en dehors du mouvement spirit hein, par des gens comme Hector Durville, hein, qui avait photographié le fantôme des vivants, comme il disait. Hein. Il y a eu des études qui ont été faites aussi par... Euh, ben, son, euh, Hector Durville, c'était le père, Henri Durville, c'était le fils hein, qui avait continué dans cette lancée. Euh, il y a aussi Charles Lancelin qui a fait des études. Il y a Anita Becquerel, je ne sais pas si vous la connaissez, elle est présidente de l'APES à Paris hein, et elle nous a fait une série de trois conférences euh, exactement sur ce sujet. Et donc, ces trois conférences, euh, si ça vous intéresse, vous pouvez les regarder sur les chaînes YouTube de, de, du LMSF, hein, Regard Spirit ou du, de, de la Fédération Spirit française, euh, Alan Kardec. Voilà. Et, et elle, elle va un peu plus loin. Donc, ce que, ce que Kardec appelle le Père Esprit, eux, ils sont allés le, le, en trouver euh, dans le Père Esprit encore différentes couches. Voilà. Mais les expériences qu'ils ont faites, hein, donc pour... Euh, euh, Faire des recherches sur le Père-Esprit, c'était vraiment. Ils sont allés progressivement justement à découvrir toutes ces couches. Ils utilisaient soit le magnétisme, soit l'hypnotisme pour faire que l'extériorisation du corps, donc l'esprit avec son Père-Esprit à l'extérieur du corps, et ensuite ils continuaient encore à essayer de diviser le Père-Esprit. C'est comme ça qu'ils sont arrivés à toutes ces compositions. Alors, je ne rentre pas au niveau du spiritisme. Donc, ça, c'est effectivement, comme tu le dis, Michel, Kardec, il dit qu'il y, y a trois choses. Hein. Il y a l'esprit, le père-esprit et le corps. Et puis là, ben, ces scientifiques qui ont, qui ont fait ces études il y a un siècle à peu près, euh, ils sont allés plus loin. Donc, le corps du milieu, le père-esprit, ils l'ont aussi divisé en, deux, en, en quelques sous-parties. Et donc, vous voyez bien, dans la, vous verrez dans la conférence d'Anita, qu'elle euh, elle fait des tableaux où elle compare donc le, le point de vue spirit avec euh, esprit, corps, euh, père, esprit, corps. Et ensuite, euh, dans, dans les autres colonnes, elle, elle montre euh, ben, ce que disait Durville, ce que disait Lancelin, et ce que dit euh, un Brésilien qui vit toujours, d'ailleurs, qui s'appelle Nubur Fakuri, qui lui aussi a poursuivi euh, ses études et qui a écrit un livre que, que je n'ai personnellement pas encore lu. Donc là, il y a effectivement une petite avancée par rapport à ce que disait Kardec, mais qui n'est pas venu remettre en cause le fait que euh, ce père-esprit existe. Et ce qu'on peut dire euh, du père-esprit, c'est que bah, tu as parlé par exemple de lectoplasme. Lectoplasme, c'est de la matière, hein. donc lectoplasme, c'est une partie du corps physique du médium qui l'émet, tu vois. Puisque lectoplasme, on peut le toucher, on peut le peser, on peut. Hein, le, le... Le médium qui déclage de l'ectoplasme, ben son poids diminue pendant l'émission pendant de l'ectoplasme. Ils ont essayé de peser aussi l'apparition, mais ils ne sont pas arrivés à trouver exactement le même total, quoi, la conservation, entre guillemets, la loi de conservation de la matière. Mais l'ectoplasme, c'est de la matière, donc ce n'est pas du père-esprit. D'accord. Oui, oui. On peut être mu par le père-esprit. L'ectoplasme, c'est une matière qui est un petit sous forme vaporeuse, si tu veux, qui fait que… Il peut très bien se mouler autour du père-esprit, de l'esprit qui cherche à se matérialiser. Hein, mais l'ectoplasme en soi, ce n'est pas du père-esprit. C'est déjà de la matière. Et, et pour aller dans la semi-matière, il faut vraiment sortir des, des trois dimensions qu'on qu connaît. Hein, le, qui sont des quatre dimensions, pardon. Qui sont trois pour l'espace, une pour le temps. Tu vois le, le, les rayons du soleil, par exemple. Ben, ils mettent huit minutes pour aller du soleil à la terre, parce que la lumière ne va que à 300 000 km secondes, pas plus. Et puis ensuite, il met encore quelques heures pour aller de la terre jusqu'à Jupiter, parce que c'est beaucoup plus loin, tu vois. À 300 000 km secondes, il te faut huit minutes pour venir du soleil jusqu'à la terre. Mais les esprits, eux, hein, ils disent, ils voyagent à la vitesse de la pensée, c'est-à-dire ils voyagent de façon quasi instantanée avec leur père-esprit. Donc, ça veut dire que euh, les, les, les, ce père-esprit n'est pas soumis à ces mêmes lois aux, auxquelles sont soumis euh, tout ce qui est matériel, y compris la lumière. La lumière, tu sais, c'est les photons, on en, euh, ils ont une masse nulle. Hein, et c'est parce qu'ils parce qu ont une masse nulle qu'ils arrivent à 300 000 km s Un électron, par exemple, tu n'arriveras pas à le faire voyager à 300 000 km s il faudrait une énergie infinie on pourra le faire monter à 300 000 km/s parce que sa masse n'est pas nulle, tu vois. Et c'est ça qui, quand, quand on parle des tempêtes solaires et tout ça, donc c'est ça qui permet, euh, comment dire, aux les gens qui, qui gèrent les satellites et tout ça, parce que ça a une certaine influence quand même, hein, parce qu'ils euh, bah, voient, euh, comment dire, d'abord les photons qui arrivent, hein, donc les photons qui disent, tiens, ben voilà, il y a une grosse éruption euh, qui… En... <coughs> du Soleil et, et qui en direction vers la Terre, quoi. Et c'est là où ils préviennent, euh, attention, dans les une ou deux minutes, euh, hein, il y a les électrons, les neutrinos, les protons, enfin toutes les autres particules qui, qui viennent bombarder les satellites, créer des champs magnétiques et des perturbations dans les réseaux Internet et tout ça. Donc, ils arrivent, comment dire, à prévenir quelques secondes ou quelques minutes avant. Ouais. Donc là, on est dans la matière, alors que le Père Esprit, lui, les, les, hein, les esprits, ils n'ont pas besoin d'heures de, de, pour arriver à Jupiter. Ils, y vont, ils, ils sont à la limite sur Jupiter et sur Terre en même temps. Tu vois Le don d'ubiquité que, que les esprits élevés ont, euh, ça prouve bien que euh, cette matière-là ne subit pas les mêmes limitations que, euh, que la matière du Père-Esprit, ne subit pas les mêmes limitations que notre, la matière de notre corps physique, auquel fait partie d'ailleurs l'ectoplasme. D'accord c'est vraiment il faut que la physique elle, elle, elle, elle dise voilà, on connaît la matière qui suit E égale mc2 hein. un électron il a une certaine masse on multiplie par la vitesse de la lumière au carré et ça nous donne l'énergie qui est contenue dans, cette, dans cet électron tu vois euh, ça c'est vraiment la matière tangible maintenant le, le, le père esprit c'est pas cette loi là ça doit être une autre loi Hein, la, la masse, ce n'est pas la même densité de masse, la vitesse de la lumière, elle est probablement différente, beaucoup plus élevée, et euh, ça, correspond, ça doit aussi correspondre à une énergie. Alors, oui. même, on parle d'énergie noire, on parle de matière noire euh, dans l'univers, c'est pour ça que ce modèle -là, einsteinien, il, on, a, on en arrive à 95% de la masse de l'univers, euh, on ne la voit pas, on ne sait pas où elle est, tu vois. Ah oui, oui, c'est vrai. Et, et là, on arrive à des anomalies. Et donc, il y a bien euh, de la matière et de la masse ailleurs, sous une autre forme. Dans, dans, dans le vide, hein, comme dirait Philippe Diement, hein, l'énergie qui vient du vide pour expliquer l'embryogenèse, par exemple, hein, c'est le père-esprit qui fait que le foetus se développe euh, en trois dimensions hein, à, en, et aussi fonctionnellement à faire des les, les, les cellules souches qui sont toutes identiques. Eh ben, font faire les os, les muscles, le cerveau, le cœur, etc. Et donc, là, si on suit la, bêtement la, les lois purement physiques, la loi d'entropie, ce n'est pas possible. Ça ne devrait pas se faire dans ce sens-là, ça devrait se faire dans le sens hein, l'inverse du désordre décroissant. Et donc, Philippe Guillemont, il dit clairement, il y a une énergie qui vient du vide, pour, euh, cette, et c'est cette, cette énergie qui explique, par exemple, l'embryogénèse. Et quand, quand il dit le vide, hein, c'est pour ça, ça, au début, ça m'avait un peu choqué, mais je me dis non, finalement, il a raison. Si le vide, c'est tout ce qui est en dehors de l'espace-temps, ben, il a juste, quoi. il appelle ça le vide, mais c'est, euh, nous, on appelle ça le monde spirituel. C'est ça. Tout ce qui n'est pas matériel. D'accord. Bon, merci, Charles. Alors, il y a une autre, euh, une autre conférence que je vous conseille. Donc, pour ça, il faut aller… Oui, Mauricette, je te, je te passe tout de suite la, la parole. Je vous conseille d'aller voir euh, les dernières conférences qui ont été faites en novembre par euh, l'Association internationale des médecins spirit. Vous devrez trouver euh, sur YouTube euh, leur chaîne. Et il y a une euh, dame qui s'appelle Celia Dantas, qu'on avait connue parce qu'elle était venue à Toulouse. Euh, de, donc, euh, un congrès qu'on avait fait avec le, avec le LMSF avec encore Marlène Nobré à l'époque, et, et elle est euh, une grande spécialiste mondiale de la physique quantique. Hein. Et ses recherches en ce moment, et, et elle en parle dans sa dernière conférence, vont dans le sens d'expliquer comment se fait cette interaction entre le père-esprit ou la semi-matière et euh, le cerveau, par exemple, donc la matière. Et il y a des, des, des théories qui commencent à avancer. Hein basé sur les recherches qui ont été faites par Roger Penrose et Stuart Hammerhoff, euh, donc avec des, des, des microtubules qui existent dans le cerveau. Hein. Vous savez, les, on parle beaucoup de nanostructures aujourd'hui, hein. c'est-à-dire on fait des tubes avec le pourtour du tube, en fait c'est un atome quoi, ou deux atomes, quoi. Et, et, et, et donc il existe ce genre de structure dans le cerveau. Et dans ces structures, il se passe euh, des phénomènes quantiques euh, assez sophistiqués, hein, la condensation de Einstein, euh, je ne me rappelle même plus du nom. Quoi. Euh, il, il se passe des choses, mais qui demanderaient, entre guillemets, euh, comment dire, des énergies très, très fortes euh, à cause de la configuration quantique. Et elle, donc, elle apporte la théorie en disant, oui, mais si on met quelque part un atome spirituel euh, qui change cet état quantique, là, du coup, on arrive à expliquer avec des énergies tout à fait raisonnables, voire même très, très faibles, comment cette interaction peut se faire. Alors, pour ceux que ça intéresse, je vous conseille d'aller regarder euh, sa, sa conférence sur euh, la chaîne YouTube de euh, l'International Medical Spiritist Association, me semble-t-il. Morissette <coughs> Oui, Charles, l'ectoplasme, le, il ne vient pas donc, du, euh, du corps éthérique Non, l'ectoplasme, c'est de la matière. Oui. L'ectoplasme, c'est euh, <coughs> le médium. Crookes, Florence Crookes, il l'avait fait. Il avait mis euh, sa chaise sur une, une balance. Hein, et donc, elle faisait, je sais pas, 50 kg à l'état normal. Et pendant qu'il y avait l'apparition de Katie King, ben, euh, Florence Cook, elle faisait plus que 30 kilos, il y avait 20 kilos qui manquaient. Mm. Donc l'ectoplasme, oui, c'est de la matière. Oui, j'avais lu ça dans un, voilà. dans un livre, dans, les... dans un livre spirit en fait. Voilà. Voilà. Il, est, il est, entre guillemets, l'ectoplasme peut justement être manipulé et formé, moulé, si tu préfères. L'esprit qui se, qui se matérialise, hein, donc par les esprits, par les pères-esprits, mais euh, l'ectoplasme, c'est quelque chose qu'émet euh, le médium à ectoplasme. Et c'est vraiment des parties de son corps. Et c'est pour ça que euh, ces expériences-là sont. Euh, il faut faire très attention, quoi, parce qu'il y en a qui. Il y a eu des accidents avec ça. Hein, donc ah. les, les incrédules qui sont allés euh, comme, ceinturer comme ça le. le la, la matérialisation, ça fait un contre-choc sur le médium. Il me semble que c'est Elisabeth d'Espérance, elle était malade pendant trois ans, elle a mis trois ans à s'en remettre. Et, et, et pareil, s'il si, si, y a eu d'autres expériences qui ont été faites, donc couper un morceau d'ectoplasme, hein, ça, ça a été fait aussi. Ça. On a coupé une mèche de cheveux ou quelque chose de, de l'apparition, et en analysant la matière, qui, alors donc, même, même après avoir disparu, ils ont réussi à garder ce morceau d'ectoplasme et à l'analyser. Et donc, euh, ils ont vu que la composition chimique, c'est exactement la même que celle euh, en moyenne donc des tissus euh, du corps humain. Mmh. Et, et donc, euh, le fait d'avoir coupé ce morceau, ben, il a manqué quelque part. Alors après, d'où ça vient C'est là où il faut encore faire des études. C'était un bout de graisse ou un bout de tissu ou un bout de muscle ou, que, qui avait été cédé par le médium et puis qui, qui, qui, qui lui a manqué après, puisqu'il a été découpé, vous voyez. Donc l'ectoplasme, c'est de la matière, ce n'est pas le père-esprit. Non, non, mais je, je parlais du, du corps éthérique, du... en fait. Tu Alors, sais le, où, où il y a le fluide vital, le, ce qui fait le oui. lien, ce qui disparaît à la mort. Et euh, le, en fait, donc le père-esprit. Euh, bah, j'avais j'avais lu donc dans, dans certaines euh, donc euh, documents dans certains livres et documents en fait qu'il dissociait le, le père esprit alors il y avait le corps physique le corps éthérique et le père tu vois voilà alors et après, il, divisait, il divisait encore le père esprit entre corps astral corps émotionnel corps mental supérieur corps mental inférieur et, euh, et puis la suite des corps qui sont qui sont au dessus hein, jusqu'à une certaine limite puisque ils n'ont pas tout les, tout, toutes les informations. Donc, voilà. Et donc, dans cette théorie, ils expliquaient que, euh, que l'ectoplasme était donc, constitué donc, de, de matière fluidique aussi, qui venait du, du corps éthérique donc, ou du corps vital, et qui disparaissait, en fait, ce corps qui disparaît quelques jours après la mort du corps physique. Voilà. D'accord. Alors ça, euh, c'est justement ce de quoi parle Anita dans ces trois conférences. D'accord. Oui. Et, et ce sont donc des chercheurs qui sont allés un peu plus loin que, que Kardec. Hein. Kardec, il avait dit, il y a trois choses. Alors, donc, pour être correct, là, parce que tu viens d'en parler, il y a quatre choses. Hein. Il y a l'esprit, il, il y a le père-esprit, oui. il y a le corps physique et pendant la vie, il y a aussi le fluide vital. D'accord oui. Alors, ce fluide vital... Bon, on peut le comparer à, au carburant qu'on met dans le réservoir de la voiture, hein, qui, qui permet d'alimenter le moteur. Le fluide vital, il alimente la vie. Euh, D'autres mettent le fluide vital dans un corps, donc ils appellent ça le corps vital. Et notamment, le, le, le travail que faisait Hector Durville dans, la, dans, dans le fantôme des vivants, c'est en fait, ils arrivaient à, à photographier euh, ce fluide vital. D'accord et, et c'est là où, bon, euh, moi, je, je, enfin les, les conférences d'Anita étaient très intéressantes, mais moi, je, je vous avoue sincèrement que je n'ai jamais euh, complètement approfondi toutes ces théories complémentaires euh, qui, qui étaient venues et qui sont, qui sont, entre guillemets, tout à fait, qui ont leur mérite. Hein, euh, donc, pour pouvoir en parler euh, de, de façon euh, précise ici, hein. la seule chose que, bon, Anita a clairement montré dans son, dans son exposé, c'est que c'est essentiellement une subdivision du Père-Esprit en différentes couches. Voilà, il y a des couches du Père-Esprit qui sont plus proches de l'esprit, il y en a d'autres qui sont plus proches du corps. Voilà. Mais je vous conseille, hein, regardez les, ces conférences d'Anita, elle, elle est en train d'écrire un livre sur le sujet, il faudrait d'ailleurs qu'elle bon, soit au Brésil en ce moment, mais bon, pour voir où elle en est, hein, en espérant que ce livre va bientôt sortir. C'est une espèce de résumé, euh, il y en a déjà au Brésil, hein, de Nubor euh, et, et donc qui a, qui a fait un travail similaire récemment. Et Anita, elle est en train de nous faire un peu la même chose en langue française. Donc là, on en saura un peu plus hein, de toutes ces recherches qui ont été faites par les Lancelin, les Durville, les Rochas et autres. Mais... Ce que je voulais dire, c'est que ça ne remet pas en cause la base, ces, ces points fondamentaux que Karvek qu nous a laissés. Ça correspond juste au fait d'aller un peu plus loin dans l'analyse de l'1 à 2, qui est le père-esprit. Voilà. Par contre, moi, pour le reste, le fait qu'il y ait des esprits, le fait qu'ils nous influencent, le fait qu'on se réincarne, euh, la pluralité des mondes habités vous voyez aujourd'hui avec les exoplanètes, hein, le, on trouve de l'eau partout, maintenant même sur la Lune, même sur Mars, etc. Hein. Euh, les, la loi d'évolution des esprits qu'on peut constater aussi. Hein. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore euh, Les enseignements moraux, le fait aux autres ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous. Hein. Ça, par contre, il n'y a pas beaucoup de rides. Hein, C'est... Ce sont des choses qui sont toujours encore euh, universellement admises dans euh, la plupart, dans la grande majorité des mouvements spiritualistes. Voilà. Et euh, Kardec, donc, il a... C'est bien quand même quand on lit un livre où dans l'introduction, il nous dit, ben voilà comment ce livre il est venu, voilà comment ça a été fait, voilà le résumé de ce que vous allez voir dans ce livre. C'est quand même agréable. Je dirais c'est sympa pour le lecteur de le prévenir à l'avance. Celui qui dit, non, la réincarnation je n'y crois pas, je ne vais absolument pas en entendre parler, à la limite, il peut s'arrêter là, il peut gagner son temps dans la lecture du livre. Donc, c'est bien ce qu'il a fait quand même d'annoncer de, de, la couleur dès l'introduction du livre c'est une des parties remarquables du travail de euh, Kardec. Voilà. Euh, bon, on peut rentrer un peu plus dans le détail. Euh, en, voilà. Donc là, en fait, vous avez la transcription euh, de, de, du paragraphe. Bon, c'est un peu coupé, hein, l'intégralité, quelques... c'est dans le livre des esprits. Donc, il nous dit d'abord que ben, par l'observation des, des communications médiumniques, ben, les, les êtres qui se communiquent se désignent eux-mêmes sous le nom d'esprit euh, comme ayant appartenu pour quelques-uns du moins aux hommes qui ont vécu sur la terre donc ça c'est pas une hypothèse que Kardec a fait c'est les esprits eux-mêmes qui sont venus dire ben voilà nous on était des esprits on était, on était incarné sur la terre ou pas, hein, les esprits supérieurs euh, se sont peut-être jamais incarnés sur la terre hein, mais dans d'autres planètes mais pour certains du moins euh, ce sont tout simplement les esprits des humains voilà. et donc il constitue ce que, ce que Kardec appelle le monde spirituel, le monde des esprits comme nous, nous constituons le monde corporel, c'est-à-dire les incarnés ici sur la terre et donc dans les points principaux, ben, on a Dieu qui est éternel, immuable, immatériel, unique, tout-puissant, souverainement juste et bon donc ça, on verra ces différents attributs, hein, de, de, on verra ça plus en détail dans, dans, dans les cours où on parle de Dieu, un peu plus loin, enfin, un, peu, un peu, toujours dans ce premier semestre. Éternel, ça veut dire qu'il n'a eu ni commencement ni fin, Incréé, créé, hein, il a toujours existé, parce que si Dieu avait été créé, ben, ce serait ce qui a créé Dieu qui serait Dieu et pas Dieu, vous voyez, enfin, tous ces raisonnements qu'on verra un peu plus loin. Immuable, immatériel, immatériel parce que immuable, hein, la matière change, euh, mais Dieu ne change pas, unique, tout puissant, souverainement, justement. Donc euh, il a créé l'univers qui comprend tous les êtres animés et inanimés, matériels et immatériels. C'est Dieu qui a créé euh, toute la, tout ce qui est matériel, la terre, euh, euh, toutes tout, tout les composantes de la terre, y compris euh, donc les, les, les corps physiques, tout ce qui est vivant sur la terre. Hein matériel et immatériel, donc il a aussi créé le monde des esprits. Les êtres matériels, bah, c'est le monde corporel, les êtres immatériels, c'est le monde invisible ou spirit. Le monde spirit, c'est le monde normal, primitif, éternel, préexistant et survivant à tout. Le monde corporel n'est que secondaire, il pourrait cesser d'exister ou n'avoir jamais existé sans altérer l'essence du monde spirit. Ça veut dire le, le monde spirituel, c'est là d'où on vient et où on retourne. Et là, en ce moment, on est temporairement en stage dans le monde corporel. C'est ça que ça veut dire. L'incarnation, elle, son... elle est temporaire, hein? alors que le monde spirituel, lui, il est préexistant et... et on y retournera après. Hein? Donc, c'est pour ça qu'il dit que c'est le monde primitif. Les esprits revêtent temporairement une enveloppe matérielle périssable, donc notre corps physique, dont la destruction par la mort les rend à la liberté. Parmi les différentes espèces d'êtres corporels, Dieu a choisi l'espèce humaine pour l'incarnation des esprits humains. Ensuite, l'âme est un esprit incarné. Donc, Ça, c'est la définition de l'âme. Qu'est-ce que l'âme C'est un esprit incarné. Mais la, la, la, la différence entre le mot âme et esprit, elle est très subtile. Quoi. Euh, ça, les deux désignent l'individualité. D'accord mais La différence qu'on fait, c'est en utilisant le mot âme dans, son, dans le sens qu'on donne en France. Hein. Par exemple, quand on dit qu'en France, il y, a, il y a 66 millions d'âmes, hein, ça veut dire 66 millions d'esprits incarnés. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'il utilise le mot âme. Hein. Euh, dont le corps n'est qu'une enveloppe. Il y a dans l'homme trois choses. Donc, le corps, hein, analogue aux animaux et animé par le même principe vital. Donc, vous voyez si vous analysez le, le, la structure chimique de notre corps physique et vous analysez celle d'un chien ou d'un animal quelconque, vous verrez qu'ils sont très proches. Hein. Et euh, le, le, animé par le même principe vital, c'est-à-dire que le chien aussi, ben, il y a un esprit de chien incarné et il y a du fluide vital qui lui permet de vivre. Et quand le fluide vital s'épuise, ben, c'est là où euh, la vie cesse et se produit la désincarnation. Le lien ou père-esprit qui unit le corps et l'esprit est une sorte d'enveloppe semi-matérielle. Donc, tu vois, c'est euh, euh, Michel, c'est pour ça qu'il utilise ce mot semi-matériel. Donc, c'est matériel, mais ce n'est pas tangible. On ne peut pas le mesurer ou le peser avec les instruments matériels que nous connaissons actuellement. Mais oui, c'est ça. Parce que, juste, je te coupe trois secondes. Avec ce terme semi-matériel, on avait l'impression que c'est le père Esprit est soumis d'une certaine façon à la matière euh, que nous connaissons. Or, en fait, il n'est pas du tout soumis, euh, soumis aux lois de la matière que nous connaissons, même pas un petit peu. C'est l'inverse, C'est la matière qui est soumise au père Esprit. Et oui, c'est ça. Ou du moins la matière vivante qui est soumise oui, au oui. père mm -mm. Tout à fait. Et même, bon, les, les esprits ils arrivent à déplacer des objets, à faire bouger une table, hein, par exemple, à transporter des objets, ils y arrivent. Mmh. Les esprits arrivent avec l'aide d'un médium à effet physique. Donc, qui dit effet physique dit euh, ectoplasme. Et eh ben ils arrivent à euh, dématérialiser des objets, les rematérialiser, ils arrivent à les soulever, à les faire léviter, etc. Voilà. Donc, c'est plutôt l'inverse. Et dans notre corps physique, mon corps physique, il est tel qu'il est, parce que c'est mon père-esprit qui le moule comme ça. Et avec le fluide vital, et quand le fluide vital s'épuise, bah, il y a les rides qui apparaissent, euh, voilà, les problèmes de vieillesse, etc., les rhumatismes, et j'en passe. Christophe Oui, pardon. Est-ce que c'est -ce est une erreur de dire que l'âme et l'esprit, c'est la même chose c'est pas 100% faux sous, sous beaucoup de points de vue c'est effectivement la même chose voilà. D'accord. Okay. dans, quand, quand dans l'utilisation je... des, des Kardec bon, lui, il utilise âme dans le sens d'esprit incarné oui c'est ça non, mais il aurait été plus facile de dire esprit incarné et esprit désincarné si tu, peux, tu peux aussi le dire comme ça si tu préfères ok ouais. d'accord je pensais dire des bêtises c'est comme ça, est-ce que tu peux remonter le texte un tout petit peu plus haut parce qu'il y avait un truc qui m'a je ne voulais pas t'interrompre, tout au départ, où il dit que... Euh, attends, oui. Euh, euh, Excuse-moi, je ne sais plus où c'est, où il dit euh, euh, que certains sont incarnés sur Terre. Et d'autres euh, pas. Euh, ah ben c'est là. Comme ayant appartenu pour quelques-uns du moins aux hommes qui ont... Été voilà, c'est ça, merci. Pour quelques-uns. Donc les autres, alors eh ben, Les autres, ils, comment dire, un esprit qui a qui évolué, il ne mmh. s'est peut-être jamais incarné sur la Terre, il a, il a fait ses évolutions sur d'autres planètes, mmh. tu vois Et comme il est évolué, ça fait longtemps qu'il ne s'incarne plus sur des planètes euh, du genre de la nôtre. Quoi. Et à l'époque où il s'était incarné, c'était peut-être euh, une planète qui est comme la Terre, mais ailleurs. Donc mmh. il y a des esprits, effectivement, qui, qui sont peut-être là, mais qui ne se sont jamais incarnés sur la Terre. Ok, d'accord. Mais ils sont passés par les mêmes stades d'évolution que nous. Donc, s'ils n'étaient pas sur le monde d'expiation et d'épreuves lourd qui est le nôtre oui. et sur la Terre, bah, c'était sur une planète équivalente dans un dans oui. une autre un autre des entre les milliards de systèmes solaires qui existent dans le monde. Ok, ok, ok. Merci, <coughs> merci bien. Donc, le corps. Hein? Euh, l'âme ou être immatériel, esprit incarné dans le corps, donc l'âme, là il dit immatériel, hein? donc l'âme euh, c'est même pas de la semi-matière, c'est vraiment autre chose, c'est quelque chose, hein? mais euh, l'âme elle n'a plus du tout... De, de partie matérielle. D'ailleurs, vous voyez, là, l'âme, il vaudrait mieux qu'ils disent l'esprit, hein, puisque s'il si, si parle d'un incarné, s'ils disent en nous trois choses qu'on est ici, effectivement, on parle de notre âme. C'est là vous voyez que âme et esprit, c'est pratiquement la même chose. Et troisièmement, le lien qui unit l'âme et le corps, principe intermédiaire entre la matière de l'esprit. Et donc ça, c'est le lien ou père-esprit qui unit le corps et l'esprit. C'est enveloppe semi-matérielle, la mort et l'enveloppe semi-matérielle. On va s'arrêter là. Donc ça, c'est le père-esprit qui sert d'intermédiaire entre l'âme et le corps et qui peut lui aussi être découpé, saucissonné euh, en, en différentes couches, hein, comme euh, l'ont fait euh, les scientifiques qui sont venus entre temps. La mort et la destruction de l'enveloppe la plus grossière, donc c'est la destruction du corps. L'esprit conserve la seconde, donc le père-esprit qui constitue pour lui un corps éthéré, Donc, voilà. alors semi-matériel, éthéré, c'est de, encore deux expressions pour dire la même chose. Hein. Éthéré, ça veut dire euh, subtil, quoi, hein. ça vient du mot éther, euh, l'éther qui était le fameux, suivant les scientifiques du 18e et 19e siècle, la composante, la brique élémentaire de, de l'univers. Hein. Euh, invisible pour nous dans l'état normal, mais qu'il peut rendre accidentellement visible et même tangible, comme cela a lieu dans le phénomène des apparitions. Donc visible, ben, c'est quand les, les médiums voyants qui voient un fantôme mais hein, que la personne qui est à côté d'eux, qui ne sont pas voyants, ne le voit pas. Et tangible, ben, ce sont les, euh, les matérialisations, hein, donc euh, Katie King, euh, Jésus, euh, dans, dans, dans, dans le, la, le, le local où il y avait les apôtres à la Pentecôte, hein, que Thomas est allé toucher. Voilà, ça ce sont des, des apparitions donc de matérialisation pour lesquelles il faut un médium à ectoplasme, sinon ça ne fonctionne pas. L'esprit n'est point un être abstrait et indéfini que la pensée seule peut concevoir, c'est un être réel, circonscrit, qui dans certains cas est appréciable par les sens de la vue, de l'ouïe et du toucher. Donc, ça, ça veut dire que l'esprit, même s'il est, j'utilise d'autres mots, dans d'autres dimensions que nos quatre dimensions d'espace-temps, eh il peut se projeter dans notre espace-temps et dire, par exemple, ben voilà, maintenant, ici, il y a un esprit qui est maintenant ici. Voilà, Donc, il est dans cette position de l'espace et à ce moment donné. Donc, les esprits peuvent vraiment se projeter dans notre espace-temps. Donc, ce n'est pas quelque chose de... Purement hypothétique, euh, comme il dit, euh, indéfini, que la pensée seule peut concevoir. Les esprits, entre eux, euh, ben, vous voyez, dans les NoSolars et autres, ben, ils ont des corps, ils ont des habits, ils ont des, ils ont des, des, des, des outils, ils se construisent des maisons dans les cités comme NoSolars ou autres, hein, euh, par euh, euh, l'idéoplastie, hein, c'est un terme qui n'existait pas encore à l'époque de Kardec, mais le monde des esprits, pour entre eux, c'est vraiment quelque chose de réel. Voilà. Et les esprits, ils ont vraiment la sensation d'avoir un corps. C'est pour ça que certains esprits euh, qui, qui étaient, qui, comment dire, des, des personnes qui étaient matérialistes, meurent et ne se rendent pas toujours compte qu'ils sont morts. Et donc, c'est pour ça que ben, quand on fait du travail pour aider ces esprits-là, il ne faut pas tout de suite leur balancer comme ça la figure « mais ben, t'es mort » parce que ça pourrait les choquer, ça pourrait les déstabiliser, rendre leur situation encore plus difficile. Il faut y aller, comment dire, progressivement pour leur, pour leur faire remarquer. Après, les esprits appartiennent à différentes classes et ne sont égaux ni en puissance, ni en intelligence, ni en savoir, ni en moralité. Donc ça, c'est la hiérarchie spirituelle, comme il disait. Ceux du premier ordre sont des esprits supérieurs qui se distinguent des autres par leur perfection, leur connaissance, leur rapprochement de Dieu la pureté de leurs sentiments, leur amour du bien, ce sont les anges ou purs esprits, donc là c'est le, le haut de l'échelle. Les autres classes s'éloignent de plus en plus de cette perfection et ceux des rangs inférieurs sont enclins à la plupart de nos passions, la haine, l'envie, la jalousie, l'orgueil, etc. Donc on voit que ce qui fait la plus grande caractéristique de l'évolution des esprits, c'est justement leur évolution morale qui va de pair, évidemment, avec leur intelligence, leur connaissance des choses. Les esprits n'appartiennent pas perpétuellement au même ordre. Tous s'améliorent en passant par les différents degrés de la hiérarchie spirit. Donc, c'est la, la loi d'évolution. Cette amélioration a lieu par l'incarnation qui est imposée aux uns comme expiation et aux autres comme mission. La vie matérielle est une épreuve qu'ils doivent subir à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'ils aient atteint la perfection absolue. Donc, l'incarnation, ce n'est pas une punition. L'incarnation, c'est un outil qui nous permet, à nous, esprits, d'évoluer. D'accord Et si moi, je me suis réincarné ici, c'est parce que je l'ai voulu. J'ai voulu me réincarner pour évoluer. Personne, alors il dit que c'est imposé, oui, bon, euh, c'est une manière de dire, mais... <coughs> À moi, ça ne m'a pas été imposé, je me suis réincarné parce que je l'ai voulu, parce que j'ai vu que c'était nécessaire à, à, à l'évolution de mon esprit. Moi aussi, je veux monter là aux purs esprits. Il y a encore du chemin à parcourir, mais bon, il faut y aller petit à petit. Et donc, pour euh, avancer euh, dans mon évolution, ben, j'ai choisi de me réincarner. Et il en est probablement de même pour euh, la grande majorité euh, euh, d'entre vous ou, de, ou des humains qui sont ici sur la Terre. D'accord alors, des, des esprits comme Jésus ou Jeanne d'Arc, hein, dont on parlait tout à l'heure, eux se sont ré un réincarnés, ils n'en avaient pas vraiment besoin pour leur évolution, même si ça leur permet quand même d'évoluer, ils se sont réincarnés pour accomplir une mission. Hein, donc, Jésus, la mission qui est bien connue, Jeanne d'Arc, la mission que, que, que, qui est bien connue aussi, qu'on est en train d'exposer dans les conférences de ce livre de Léon Denis. Et après, bon, il faudra citer plein d'autres, hein. Mais en toute rigueur, ces esprits-là n'ont plus besoin. S'ils se réincarnent, c'est pour venir nous aider. Ce n'est pas parce qu'ils ont besoin de se réincarner, ils n'en ont plus besoin. Euh, voilà, la vie matérielle est une épreuve qu'ils doivent subir à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'ils aient atteint la perfection absolue. Et à partir du moment où on se réincarne dans des mondes plus ou moins évolués que la Terre, donc avec des corps qui sont plus ou moins lourds, dans les mondes plus évolués à la limite, la réincarnation, c'est juste peut-être une densification du Père-Esprit, mais euh, où, où, où ils n'ont pas des corps physiques, matériels, lourds comme le nôtre. Hein. Et puis, au bout d'un certain degré d'évolution, il ben, n'y a plus besoin de se réincarner. <coughs> en quittant le corps, l'âme rentre dans le monde des esprits d'où elle était sortie pour reprendre une nouvelle existence matérielle après un laps de temps, plus ou moins long, pendant lequel elle est à l'état d'esprit errant. Donc ça, c'est donc la loi de réincarnation. Et il y a des gens qui… Je me souviens d'une dame, quand il y avait des conférences ici à Belfort, de, de, du cercle Alan Kardec de Nancy, qui disait « Moi, je ne veux pas me réincarner. »« Et hein, J'ai suffisamment souffert sur cette terre, j'ai plus envie de revenir ici. » Alors, je oui, mais bon… Vous serez de l'autre côté, vous aurez peut-être un point de vue différent. Bon, Des personnes comme ça peuvent mettre des millénaires avant de se décider à se réincarner. Vous voyez, C'est laisser à la liberté de chaque esprit. L'esprit devant passer par plusieurs incarnations, il en résulte que tous, nous avons eu plusieurs existences et que nous en aurons encore d'autres plus ou moins perfectionnées, soit sur cette terre, soit dans d'autres mondes. Donc là, c'est la, la pluralité des mondes habités. Oui, Fabrice oui, on peut choisir de se réincarner ou de ne pas se réincarner. Oui. C'est nous qui décidons ou c'est nos guides ou. C'est nous qui décidons. Nos guides, ils nous conseillent, mais ils ne nous imposent rien. Les guides, pas, ils nous, ils, entre guillemets, il y a des réincarnations qui sont faites par les guides. Mmh. Quand tu es complètement dans le trouble, dans un trouble profond et que tu n'as pas les moyens de, de, de réfléchir ou de décider par toi-même, alors, eux, pour t'aider, ils te réincarnent, tu vois. D'accord. Mais à partir du moment où tu es là et que tu es lucide et que, que, que tu peux exercer ton libre arbitre, c'est toi qui choisis. Hein. Si tu veux attendre 50 000 ans avant de te réincarner, personne ne te forcera à venir avant 50 000 ans, hein, clairement. <rire> Mais l'esprit se rend forcément compte à un moment donné que ben, s'il veut avancer, euh, c'est le, le, la... la il avancera peut-être sans se réincarner mais très lentement, il verra tous les autres qui se réincarnent, qui avancent beaucoup plus vite que lui il finira par se décider à se réincarner aussi, mais c'est lui les qui décide quand tu dis 50 000 ans c'est 50 000 ans dans notre temps à nous ouais, ouais, pas... ouais, ouais. Parce que 50 000 ans c'est énorme c'est gros magnon déjà 50 000 ans oh, Et ah, voilà. oui de... Oui, ben voilà, on a l'éternité, enfin, voilà, pas l'éternité, mais on, on, on a tout le temps qu'il faut. Hein. Et si la Terre, elle est complètement cramée, complètement détruite, ben, on pourra, on l'espère, aller se réincarner sur une planète où les habitants ont été plus respectueux de, de leur planète. Hein. Parce qu'on parle beaucoup de, ça c'est aussi un truc, on parle beaucoup du monde de régénération, le monde de régénération. Si on réfléchit aujourd'hui, disons, il, il, il vient là. Hein? Les plus optimistes disent, ouais, non, encore quelques années, quelques décennies, 20, 30 ans au plus, et on y sera dans le monde de régénération. D'autres, comme moi, disent, hmm, moi je vois ça plutôt dans quelques siècles. Hein? Ah. Ça va encore mettre, hein, Jésus, c'était déjà 2000 ans. Euh, bon, euh, mais réfléchis, dans, dans 2100, Aujourd'hui, quand on regarde la prévision de tous les gens qui font ces études du réchauffement climatique et tout, en 2100, on aura 2 degrés dans le cas le plus optimiste, 3 degrés dans le cas extrêmement probable, et même un peu plus, 4 ou 5 degrés de plus dans les cas euh, les plus réalistes, quoi, si on continue à déconner euh, dans notre gabgie énergétique, euh, de consommatrice et autres. Dans hein. ben, 2100, donc c'est dans quelques décennies, hein, c'est dans, dans 75 ans, enfin dans 78 ans, ans maintenant, si la Terre est à elle a 4 degrés de plus, ce, elle ne sera plus du tout comme elle est aujourd'hui, on est bien d'accord. Et dans 80 ans, bon, ce seront, nos enfants euh, seront déjà très vieux, mais nos petits-enfants, euh, voilà, où ce sera peut-être nous qui serons déjà revenus, qui ne serons déjà réincarnés. Donc... Merci. Comment sera la condition matérielle du globe ben, Il y aura une température plus élevée que ce qu'il y a. Les, comment dire, les calottes glaciaires, les glaciers, tout ça, auront fondu. Le niveau de la mer sera monté de, je sais pas, quelques mètres. Donc, ça suffit pour inonder des, des, des, des, des, une, deux tiers de la Hollande, ou, enfin, bon, voilà, des villes entières, etc., il y a des endroits dans les, dans les régions équatoriales où il fera trop chaud. L'air humain ne pourra plus survivre sauf air conditionné. Il n'y aura plus d'énergie aussi facile que nous, donc l'air conditionné, tu peux oublier. Tu vois il y a beaucoup de sécheresses qui vont venir. Que, que vont devenir les scolites et, et, et tous ces bestiaux, les parasites les... Les, les, les, les, les trucs, euh, toutes ces, ces microbes euh, millénaires qui étaient dans le permafrost et qui vont se libérer dans l'atmosphère et tout. Bon, si on réfléchit un peu, le monde de régénération, ce ne sera pas un monde où on aura beaucoup de facilités matérielles. Hein, on aura certainement pas mal de difficultés euh, et on aura besoin de beaucoup de solidarité et de partage entre humains ben, pour pouvoir s'abriter, pour pouvoir s'alimenter, etc. Hein. Moi, je vois le monde de régénération comme pour vraiment aller dans le sens de, de, de notre spiritualisation. Euh, et là, pas, je dirais, il suffit de regarder les études qui sont faites aujourd'hui pour s'en rendre compte. Les conditions matérielles seront certainement beaucoup plus difficiles que ce qu'elles sont aujourd'hui. Il fera peut-être un peu moins froid, on aura besoin de moins de chauffage d'hiver, mais c'est une maigre consolation. Hein. <rire> Ce n'est pas un tableau très réjouissant que tu nous peins là. Ben ah, non, mais ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Oui, oui. Après, quand tu vas 20 000 ans en arrière, hein, il, y avait, il y avait, je crois, 5 degrés de moins. Hein? Il y a des cycles comme ça naturels, et c'est purement lié à des questions de précession des équinoxes, le, le fait que l'orbite de la Terre elle est elliptique euh, par rapport au soleil, euh, etc. Donc, il y, a, il y a des phénomènes naturels qui sont tout à fait connus. Là, quand tu vas chez moi dans les vallées vosgiennes, c'est des vallées glaciaires qui ont été creusées il y a 10 000 ans. Il y a 10 000 ans, il y avait des glaciers. Et il y a 20 000 ans, le, la banquise de la mer du Nord descendait en hiver jusqu'à Bordeaux. Donc, l'homme préhistorique qui habitait dans la région de Bordeaux, il traversait l'océan sur la banquise, en hein, mangeant du phoque et du poisson, jusqu'en euh, Virginie, euh, jusqu'aux États-Unis. Ça, c'était il y a 20 000 ans. Les océans étaient 20, 30 ou 40 mètres, ou même 80 mètres, je crois, selon. Enfin, c'est à peu près, quoi. En dessous du niveau où il est aujourd'hui. Hein? Et c'est pour ça que, dans, dans, à k quelque part, ils ont trouvé une grotte préhistorique dont l'entrée, elle est à 30 mètres sous le niveau de la mer actuelle. Et c'est là où. Attention, ça, c'est 20 000 ans, c'est pas si ouais. vieux que ça. Hein? Et donc, de, ça, c'était 5 degrés de, de moins. Maintenant, on imagine 5 degrés de plus. Tu vois, mais c'est pas dans 20 000 ans, c'est dans. Ans, et, voilà, et c'est là où il y a la grosse différence, c'est qu'il va falloir s'adapter vite. Quoi. Alors heureusement, aujourd'hui, on a de la technologie, on a de l'intelligence et tout, mais il nous faudra forcément de la bonté pour pouvoir partager et continuer à survivre matériellement ouais. euh, avec toutes les conséquences de ce qu'on est en train de faire en ce moment. Bon, mmh. Je ne veux, je veux pas être euh, dramati je veux pas dramatiser, mais la, la, la petite gamine là, euh, Comment elle s'appelle Greta Thunberg avec son blablabla, bla, bla, ben, elle a fondamentalement raison, parce qu'il y a eu les COP 1, 2, 3, on est à la COP 25, je crois, mais pff, la courbe de CO2 dans l'atmosphère, continue royalement à monter, comme si de rien, comme si on a rien fait. Tu ah, vois, là, qui change, quoi. Voilà. Le seul changement qu'il y a eu, c'est euh, en 2020, avec le Covid, donc là, euh, ça a baissé de 5%. Voilà. Et ça, il nous faudrait ça, chaque année, baisser de 5% si on veut se limiter à 2 degrés. Parce que le CO2, une fois qu'il est dans l'atmosphère, il faut des siècles pour qu'il ressorte. Alors justement, ce, cette pandémie, on peut la voir un petit peu comme, comme une, une intervention de, de là-haut, finalement, histoire de dire bon, bah, on va calmer un peu les choses, on va, on ah va oui. quand même changer beaucoup les mentalités. Hein. Ah oui. là, je suis en train de lire le, le, le livre de Léon Denis, « Le monde invisible et la guerre ». Oui. Et donc… C'est très intéressant parce que là, il dit clairement, on, on était en train de partir en vrille et quand la guerre est tombée, pouf, les gens sont, sont, sont tombés de leur nuage et se sont remis à se serrer un peu les coudes, à avoir un peu de solidarité, euh, à se mobiliser pour défendre la patrie, etc. Donc, il dit clairement, euh, Dieu, il a laissé faire, on, a besoin, on avait besoin de guerre à l'époque pour euh, redescendre de notre nuage. Bon, il disait après la guerre, quand il a écrit ce livre, bon, ça y est, maintenant, je pense qu'on a compris. Ben non, non, non, quelques... en 1920, tu vois, en 1939, 20 ans plus tard, ben, il y en a eu une deuxième. Ah. Aujourd'hui, heureusement, bon, du moins ici en Europe, il y a la communauté européenne, entre les Français et les Allemands, une amitié, etc. Il y a des choses qui ont été faites pour dire non, on ne veut plus de guerre. Mais, mais malgré ça, on recommence à déconner, à la gabgie et tout, et ben bah, pouf, là, bah, y a, maintenant, il y a la COVID. Donc, ce ne sont plus des, des, des calamités créées par l'homme, ce sont tout simplement, entre guillemets, ces euh, calamités naturelles, comme, comme cette pandémie, qui a déjà fait 5 millions de morts dans le monde, alors que la guerre de 14, elle en a fait 10 millions. On est à peu près… Bon, dans, en, en chiffres absolus dans la même proportion, même si 10 millions par rapport à la population de l'époque, c'était des pourcentages beaucoup plus élevés que ce qu'on a aujourd'hui. Mais on voit que ce sont quand même des choses relativement similaires. Et donc, c'est la question 737 du livre des esprits hein, qui montre que ben, de temps en temps, on a besoin de, de, de se prendre une claque comme ça ben, pour euh, revenir, euh, pour réfléchir de nouveau sainement euh, et sortir... Euh, de ce brouillard, de cette hypnotisation matérialiste. Mmh. C'est ça qui va nous amener vers la spiritualisation et vers le monde de régénération. Et la prochaine vague après le Covid, ben ce sera la vague climatique. Et, et d'après ce que je vous en ai dit il y a quelques minutes, on verra, elle, elle risque d'être encore beaucoup plus forte que, euh, que, que, que le Covid parce que toutes ces régions tropicales du monde qui pourront plus, qui seront plus habitables, où l'être humain ne pourra plus survivre, mourra d'hyperthermie, ça représente deux ou trois milliards d'habitants qui vont devoir émigrer, qui vont devoir bouger, aller dans des régions moins chaudes pour pouvoir survivre. Donc, ce plus quelques dizaines de milliers de Syriens ou d'Afghans, là on parle de milliards. Il va falloir se serrer physiquement les coudes, hein, partager les maisons, euh, l'alimentation, le, le, le, etc. C'est vers ça qu'on hein? tend. Mais, mais ça, encore une fois, ce n'est pas une question de prophétie. On a déjà les éléments en main qui nous montrent aujourd'hui. C'est du concret, c'est du factuel. C'est du concret, voilà. Et donc, soit euh, on, on essaie de l'anticiper et de l'organiser, soit ça se fait de façon brutale, et là, ça va être un carnage. Donc, ça dépend que de nous. Voilà ce que va être le monde de régénération. Alors, l'incarnation des esprits a toujours lieu dans l'espèce humaine. Ce serait une erreur de croire que l'amour-esprit peut s'incarner dans le corps d'un animal. Donc, là, clairement, hein, la métampsychose, ça, les esprits le démentent. Et personne n'a jamais réussi à prouver que, encore une fois, ça, c'est faux. Les différentes existences de l'esprit sont toujours progressives, jamais rétrogrades, donc l'évolution, elle est positive ou nulle. La rapidité du progrès dépend des efforts de chacun. Les esprits habitent différents mondes. Les esprits non incarnés et errants n'occupent point une région déterminée et circonscrite. Ils sont partout dans l'espace et à nos côtés, nous voyons, nous coudoyons sans cesse. C'est toute une population invisible qui s'agite autour de nous. Donc là, on peut aussi dire, tiens, ben, il y a eu un petit complément maintenant ben, il y a des cités spirituelles comme nos solars, hein, soi-disant, si on en croit André-Louis, si on en croit aussi ce livre de Burbitch dont je parlais au départ, euh, il y a effectivement les esprits, ben, ils se regroupent aussi dans des cités spirituelles. Les esprits exercent sur le monde moral et même sur le monde physique une action incessante, ils agissent sur la matière et sur la pensée, constituent une des puissances de la nature, cause efficiente d'une foule de phénomènes jusqu'alors inexpliqués ou mal expliqués qui ne trouvent de solutions rationnelles que dans le spiritisme. Les maisons hantées, toutes ces choses-là. Voilà. Les relations des esprits avec les hommes sont constantes. Les bons esprits nous sollicitent au bien, nous soutiennent dans les épreuves de la vie, nous aident à les supporter avec courage et résignation. Les mauvais esprits nous sollicitent au mal. C'est pour eux une jouissance de nous voir succomber et de nous assimiler à eux. C'est bien dit, ça aussi. Donc Après, ça dépend de nous. Est-ce qu'on écoute comme Milou hein, quand il quand il emmène le message là pour, dans le monastère tibétain pour sauver Tintin et le capitaine Haddock qui étaient pris dans la neige quelque part, hein, ben il, y a, il y a le petit chien bleu, et le petit chien ange et le petit chien rouge qui était le petit chien diable. Donc, ça dépend de nous lequel on écoute. Les communications des esprits avec les hommes, ben voilà, ben c'est la médiumnité occulte, par la voie de la conscience ou autre, hein, on ne se rend pas toujours compte. On a une idée, tiens, ben, oh, génial cette idée, ben, c'était peut-être notre guide qui nous l'avait suggéré, hein. euh, Ou alors euh, la médiumnité. Hein. Et là aussi, c'est à nous de. Kardec disait c'est à nous de, de, de, de discerner, utiliser notre jugement pour discerner les bonnes et les mauvaises inspirations. Donc pour écouter plutôt le bleu que le rouge. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui se généralise beaucoup plus, parce que ce n'est pas qu'avec les communications des esprits qu'il faut exercer ce jugement, c'est aussi avec toutes ces informations dont on est bombardé à longueur de journée dans les médias, les réseaux sociaux ou autres. Si on ne fait pas le tri là-dedans, eh ben, on est perdu. Hein. On va être vraiment… Euh, il y a tout et son contraire, euh, les théories du complot qui vont bon train et tout ça, euh, c'est… C'est un conseil que Kardec donnait par rapport à l'inspiration des esprits qui aujourd'hui se généralise. Les esprits sont attirés en raison de leur sympathie et la nature morale du milieu. Donc, c'est la loi d'affinité entre les esprits. Les esprits supérieurs se plaisent dans des réunions sérieuses, l'amour du bien, le désir de s'instruire. Leur présence en écarte les esprits inférieurs. Donc, si vous voulez éloigner les mauvais esprits, le meilleur moyen, c'est d'attirer les bons. Donc, comment on fait pour attirer les bons L'amour du bien, le sérieux, etc. Voilà. Euh, voilà. Les esprits inférieurs, au contraire, euh, ils aiment bien les personnes frivoles, curieuses, euh, les mauvais instincts, etc. La distinction entre les deux, ben c'est facile, hein. c'est exactement ce qu'on a vu. Il y a la question de langage, hein. les, les esprits supérieurs, ce n'est pas du blabla. C'est vraiment, pouf, ils mettent le doigt exactement là où il faut. Hein? Et les esprits inférieurs, ben, tatata, tatata, tatata, tatata, ils cherchent à vous embobiner etc. Des fois, ils savent très bien faire du copie, copier-coller de Kardec, de Jésus ou d'autres. Hein? Donc, il faut, faut être très méfiant par rapport à ça. Mais tôt ou tard, ils finissent par euh, montrer quelles sont leurs vraies intentions. Et pour terminer, hein, parce qu'on a déjà un peu dépassé. « La morale des esprits supérieurs se résume comme celle du Christ dans cette maxime évangélique, à agir envers les autres comme nous voudrions que les autres agissent envers nous-mêmes, c'est-à-dire faire le bien et ne point faire le mal. L'homme trouve dans ce principe la règle universelle de conduite pour ses moindres actions. » Donc, Jésus était venu nous le dire, et là aussi, il y a un petit complément par rapport à ce qu'il a écrit là, pas seul, parce que Confucius avait dit la même chose, Mahomet dans le Coran, il a dit pratiquement la même chose. Dans les Védas, on trouve encore une fois pratiquement la même chose. Donc ça, c'est un principe qu'on retrouve de façon très très claire dans, dans, dans les Évangiles, mais qu'on retrouve pas exclusivement. On retrouve dans euh, toutes pratiquement toutes les religions euh, qui existent à travers le monde. Voilà. Et faire aux autres ce qu'on voudrait que les autres fassent pour nous. Quand on y réfléchit, on se rend compte que si tout le monde faisait ça. Eh bien, on serait déjà depuis longtemps dans le monde de régénération. Hein? Les esprits supérieurs enseignent enfin que dans le monde des esprits, rien ne peut être caché. L'hypocrite sera démasqué de toutes ses turpitudes dévoilées. La présence inévitable de tous les instants de ceux envers lesquels nous aurons mal agi est un des châtiments qui nous sont réservés. Wow. Donc, l'hypocrisie dans le monde des esprits, ça ne marche plus. Les esprits arrivent à lire dans nos pensées. Même ici moi, je peux être hypocrite, je peux me faire passer pour un ange alors que je suis quelqu'un de très méchant vis-à-vis -vis de vous. Mais les esprits qui sont à côté de moi et qui me voient, ils voient très bien que je ne suis pas l'ange que je prétends être. Eux, je ne les tromperai pas. Vous voyez Donc, l'hypocrisie qui existe entre humains euh, n'existe pas dans le monde des esprits. Et ça, c'est bien. Le, le, le jour où un hypocrite, il arrive de l'autre côté, il est mal. Quoi, parce que hein, sa conscience mise à nu comme ça, tous les secrets qu'il a cachés... Euh, tout ce qu'il a fait paraître et qu'il n'était pas et tout, ça doit être difficile. C'est ce qu'il parle de châtiment là. Les châtiments, ce n'est pas, pas quelqu'un qui vient nous châtier, c'est nous-mêmes qui nous châtions nous-mêmes parce qu'on est sorti de cette harmonie. On n'a pas anticipé cette transparence qui est naturelle dans le monde des esprits. À l'état d'infériorité et de supériorité des esprits sont attachés des peines et des jouissances qui nous sont inconnues sur la terre. Voilà, C'est la loi de cause à effet qui est illustrée là. Donc, si on sème le bien, on va récolter des choses positives. Et si on sème le mal, ben, on va aussi récolter des choses qui sont négatives. Mais il nous enseigne aussi qu'il n'est pas de faute irrémissible qui ne puisse être effacée par l'expiation. L'homme en trouve le moyen dans les différentes existences qui lui permettent d'avancer selon son désir, ses efforts sur la voie du progrès vers la perfection, qui est son but final. Donc, expiation, c'est un mot qui est aussi un peu chargé. Euh, L'expiation, en fait, ne dure que euh, le temps nécessaire à un changement durable dans notre disposition mentale pour ne pas réinciter dans la même erreur. Je ne sais pas si vous avez suivi. C'est-à-dire, on expie tant qu'on est têtu sur, sur, dans le mal ou sur une erreur. Le jour où on change, paf Donc, l'expiation, c'est plus un état d'esprit que quelque part une punition. Dieu ne punit pas. Hein c'est nous-mêmes qui nous punissons nous-mêmes. Le, le juge et le bourreau, comme dit Léon Denis, euh, qui nous attend dans l'au-delà, c'est notre propre conscience. C'est nous-mêmes. C'est nous qui allons nous juger. Il n'y a personne, il n'y a pas de Saint-Pierre qui dit « toi, tu vas à droite, à gauche ». Et l'expiation, c'est pareil. Hein? C'est un état d'esprit qui dépendra que de nous. Donc, voilà les, les points fondamentaux euh, du, de la philosophie spirit. Est-ce que vous avez encore des questions Oui, Christophe. Oui, on a, on a vu donc, dans ce dans ce cours qu'on a vraiment tous du mal avec ce périsprit cette histoire de périsprit esprit est-ce que, pour moi, il n'y avait que trois fondements. À la base, c'est effectivement un dieu unique, la communication avec les esprits, la réincarnation. Est-ce que si on ne parle pas tout simplement de père-esprit, est-ce que c'est grave ou pas C'est à la limite, si on ne sait pas l'expliquer, il vaut mieux éviter d'en parler, je pense. Non, je pense que, moi, je pense... Tu es, es obligé d'avoir un intermédiaire, entre l'immatériel et le matériel, il, il y a forcément un intermédiaire qui est le semi-matériel. Et le Père-Esprit, en fait, il explique plein de choses. Il explique euh, bah, des maladies, par exemple. Tu vois, et les, les cancers, ce genre de choses. Alors, il, y en a, il y en a qui viennent de l'amiante, de l'alcool, du tabac. Donc, des cancers qui viennent du physique. Mais il y a beaucoup de cancers dont on ne connaît pas l'origine. l'étiologie des cancers, c'est très difficile. Et donc, ça vient en fait du père-esprit. C'est dans le père-esprit qu'il y a une, cette instabilité qui finit par se projeter sur le corps. Et oh. les gens qui guérissent des cancers, oh. donc, euh, je ne bon, veux pas me vanter, mais moi, ça, je suis en rémission. Ben, C'est quand tu fais ce qu'il faut hein, en, en toi-même pour éliminer cette cause qui a créé ce problème sur le père esprit Puisque le père esprit, c'est notre esprit qui agit dessus, tu oui. vois. Oui, et donc le cancer que, que moi j'ai eu, tel que je le ressens, c'est la conséquence d'erreurs que j'ai commises dans ma vie passée, qui ont produit cette fragilité ou cette instabilité au niveau de mon père esprit, et qui s'est dans cette vie drainé dans l'organe physique. Euh, qui oh. a souffert le cancer et donc qui a été, euh, grâce à la médecine, euh, éliminé. Et donc euh, aujourd'hui, voilà bah, jusqu'à à moins qu'il y ait encore d'autres choses que je trimballe et qui vont encore se manifester, pour l'instant, je suis tranquille. Mais j'ai compris d'où c'est venu et pourquoi c'est venu. Et donc, pour, euh, pour ne pas recommencer à faire les mêmes bêtises, parce que sinon, effectivement, le cancer peut revenir. Donc, notre esprit influe sur le père-esprit le père-esprit influe sur le corps. Et quand tu regardes Ian Stevenson, hein, euh, les, les, les cas de réincarnation, hein, c'est remarquable, hein, c'est un, ouais, un scientifique fabuleux. américain qui n'est même pas spirite, hein, et ben les, les marques de naissance correspondent euh, aux blessures que la personne a eues euh, quand elle est morte dans la vie passée. Et donc, comment est-ce que ces blessures se transmettent du corps passé vers ce nouveau corps, si ce n'est par le Père-Esprit ou par quelque chose qui, qui, qui vient apporter c'est euh, marques entre guillemets tu vois? le père esprit permet d'expliquer plein de choses il permet d'expliquer la médiumnité hein? il permet d'expliquer pourquoi les esprits se voient entre eux hein? les, les, les, les, les, le voyage astral hein? de, quand, tu, quand les gens qui font une décorporation sortent avec leur père esprit quand un esprit vient l'esprit le, le, qui le médium voyant il va le voir et le reconnaître par son père esprit Hein, euh, tu vois donc il, il vient quand même à plein plein d'endroits ce père-esprit il y a beaucoup beaucoup de, de phénomènes qui euh, attestent <coughs> pardon de sa réalité d'accord donc il n'y a, a plus, que, il y a plus de, que de trois fondements il y en a plus que ça en fait après le père-esprit effectivement tu peux le saucissonner tout comme le corps physique bon, ben, il y a le cerveau, bon. il, y a, il y a ça on peut, oui. après, on peut décomposer autant qu'on veut hein. Et donc, c'est ce qu'on fait, ces autres scientifiques. Oui. J'ai ai bien aimé ces conférences d'Anita parce qu'effectivement, bon, les gars, ils ont fait vraiment un travail sérieux. Qui, bon, maintenant, il faut voir est-ce que, est que ça va nous aider à devenir meilleurs, à mieux comprendre les choses, à mieux pouvoir guérir les maladies. Parce que c'est ça le but hein, c'est oui. la perfection. Hein. Ok, merci. Patricia moi Oui, j'avais une remarque, une question. Euh, là, euh, quand on dit, euh, il faut faire aux autres ce qu'on aimerait faire pour soi-même. Moi, je te dis toujours à l'envers. Donc, je dis, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse à toi-même. Et je trouve que c'est un peu plus facile à, à appliquer. C'est vrai. C'est la première étape. C'est ouais. la première étape qui est déjà très très bien en soi. Si mmh. on ne fait pas aux autres ce qu'on ne voudrait pas que les autres fassent pour nous. Effectivement, euh, c'est déjà un, un, un, bon, un, bon, un très bon point mmh. et euh, ça, effectivement, c'est encore l'étape d'après. Il faudrait ouais. faire aux autres ce qu'on voudrait. Donc, les autres ne font pas forcément pour nous et malgré ça, il faudrait quand même qu'on le fasse aux autres. Et donc, là-dedans, ouais. on retrouve ben, aimer ses ennemis, euh, toutes ces choses qui sont un peu plus difficiles. Donc, effectivement, c'est encore l'étape d'après. Mais ouais. la première, hein, de ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas que les autres fassent pour nous, c'est déjà euh, un bon point de départ oui. Et sinon j'avais une question par rapport à, à nos so parce que vous dites euh, euh, euh, donc les esprits ils ont des, des, des hôpitaux des maisons ils mangent mais ça c'est pour un niveau des, pour les esprits vraiment très élevés ils ont plus ça ou qu non, qu'ils ça aussi non, non, ils ont plus, les esprits très élevés ils n'ont plus besoin de ça bon non. ils ont aussi euh, comment on dit, ils sont, ils sont organisés aussi hein, forcément. Mais, euh, comme vous avez dit, la, la fameuse soupe hein, de Nosolars, eux, ils n'ont plus besoin de soupe. Oui. D'accord Donc, Nosolars, effectivement, c'est une cité spirituelle pour des esprits, bah, comme, comme André-Louise, hein, qui, qui était quand même, euh, il, hein, il est mort de, de syphilis ou de cirrhose. Donc, voilà, ce n'était pas un esprit, euh, même s'il était déjà gentil, qui, qui, qui soignait quand même la personne qui n'avait pas les moyens de payer, etc. Ce n'était pas un esprit euh, fantastiquement plus élevé que nous. Hein. donc euh, oui. voilà Nos solars, effectivement, c'est pour… Euh, après, vous, ben, vous avez différentes cités euh, dans différents niveaux spirituels. Ce livre de Burbitch, la mère d'André-Louis, elle n'est oui. pas dans nos solars, elle est ailleurs. Mm. Et, et, mm. Je ne sais plus si André-Louis avait pu aller visiter euh, là où il y a sa mère ou pas. Je ne suis même pas sûr. Hein. Non, je ne pouvais pas, non. Il était pas, pas. Hein. Ouais, ouais, c'est elle qui venait. Alors dans le livre de Burbitch, euh, en fait, il, il les emmène quand même visiter d'autres mondes plus avancés, mais temporairement. Après, ils reviennent. Oui. Voilà. Mais Charles, de toute façon, les purs esprits n'ont plus de périsprits. Les purs esprits Non plus de, esprits? Plus de non et Non, ben, ou si, ils en ont un, mais c'est... C'est ce que les expérienceurs de MI nous disent, c'est cette lumière qui est très très brillante mais qui n'éblouit pas, etc. C est, c est, c est, il est beaucoup plus lumineux. Hein. Donc, il y a deux manières de dire. Hein. On, on avait un, un membre là, du groupe de Tan qui, qui, qui avait la faculté de, de voir les esprits. Il disait ben, le Père-Esprit, il est noir quand c'est un esprit peu évolué ou sombre, et il est au contraire blanc et très lumineux quand c'est un esprit élevé. Donc Ça, c'est une manière de voir. Et l'autre manière de voir, c'est le, le, les esprits peu élevés, ils ont encore un père esprit qui est lourd. Parce que dans cette semi matière il y a différentes densités aussi. Et les esprits élevés, ils ont un père esprit qui est euh, beaucoup plus léger. Et c'est ça qui explique le fait que euh, les mauvais les, par exemple, les esprits qui sont attachés à la terre, qui sont perdus, euh, etc., les bons esprits sont là pour essayer de les aider, mais ils ne les, les, les voient même pas, ils ne les, les perçoivent même pas. Et c'est pour ça que dans les réunions médiumniques d'assistance aux esprits souffrants, euh, ces esprits, bien sûr, nous, on est matériel, donc ils nous voient, hein, ils viennent, euh, ils parlent à travers le médium. Et c'est quand, on, quand le, la personne qui dialogue avec eux... Euh, Touche leurs émotions, les fait pleurer, les, leur demande de, de, de prier ensemble et d'élever leurs pensées. D'un coup, ils voient bah, tiens, il y a ma mère qui est là, qui m'attend. Ma hop va avec elle. Et, et de, donc, pour faire de sorte qu'ils arrivent à s'élever suffisamment pour percevoir ces entités qui sont là, prêtes à les aider. À élever leur vibration. Voilà. Et c'est en élevant leur vibration qu'ils arrivent à percevoir euh, les esprits plus élevés, pas, pas les purs, enfin ceux qui sont là pour, euh, pour les aider. Euh, oui, en ce qui concerne les, les cités spirituelles, il y a un livre qui est très bien aussi, mais malheureusement il est en portugais, c'est euh, Violeta. Ah oui. Oui, euh, vraiment, tu vois, cette, cette jeune spirit euh, ben, qui, qui doit aussi passer donc, par l'apprentissage euh, de, de cette nouvelle vie dans le monde spirituel. Voilà, et elle fait beaucoup de bêtises qui sont assez marrantes. Hein, voilà, et donc tout est expliqué. Et par rapport aussi au père esprit et aux entités qui se présentent, on le voit, donc on va le voir comme tu l'as expliqué pour le médium voyant, mais aussi à la légèreté des sentiments et des émotions. C'est-à-dire qu'un esprit évolué, on se sent complètement enveloppé de quelque chose de, de léger, de, de doux, d'affectueux, de, de bienveillant où il n'y a aucune tristesse, où il n'y a aucun jugement, où il n'y a pas toutes ces choses-là, et un esprit qui, qui est en souffrance, ou un esprit peut-être manipulateur, ben on va quand même ressentir, même s'il nous parle d'amour, la vibration d'amour, elle ne sera pas là. Donc ça va être quelque chose, c'est un mot qui va le juste ressenti. utiliser, voilà, et il n'y aura pas le ressenti. Mmh. Tout à fait. Donc, voilà, c'est pour ces points fondamentaux. Donc, la semaine prochaine, on verra, tiens, ben on verra les phénomènes qui ont précédé le spiritisme. Donc, Iceville, l'étape tournante, on verra un peu Swedenborg. Voilà, Donc comment ça se fait qu'au milieu du 19e siècle, il y a eu cette invasion de phénomènes qui ont fait que le, des gens, dont Alain Kardec, ont commencé à s'intéresser au sujet voilà, ben, écoutez, donc euh, je vous remercie infiniment pour votre participation. On va remercier aussi les bons esprits pour euh, leur assistance euh, à ce cours d'aujourd'hui, pour tous ces échanges euh, enrichissants, fructueux, et euh, en espérant que cela puisse nous aider euh, à avancer, à progresser, à, à aider notre esprit à progresser. Voilà. Merci à tous pour votre participation. Euh, excellente journée, excellente semaine.